Bonjour, <rire> c'est affreux. Cette vidéo, c'est une ouverture très euh, particulière, puisque de base, l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de Marvin, dis bonjour. Salut Voilà, <rire> il, est, il est là. Marvin est allé euh, au bureau de tabac, parce qu'il ouvre des, des... Bientôt, vous allez voir, il va ouvrir des cartes euh, aussi, mais pas Yu-Gi-Oh, parce qu'il est fan de catch. Du coup, ça va être des cartes euh, de catcheur. Et le truc, c'est que quand il était au bureau de tabac, il me dit... Ouais, Vals! Euh, faut que tu viennes voir, il y a des cartes Yu-Gi-Oh! au bureau de tabac. Alors, moi, je vais ouais. voir. Et effectivement, un magazine Kids Cart Super numéro 10 avec en cadeau deux boosters Yu-Gi-Oh! Bon, c'est trop pour être vrai, c'est pas du français. Alors, je sais pas si c'est de l'espagnol ou de l'italien. Euh, mais voilà, Yu-Gi-Oh! Euh, Juego de cartas collectionnables euh, Sanctuario Antigo. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bah, je me dis que ça pourrait être fun d'ouvrir, alors on va l'ouvrir. Bon, alors voilà, c'était avec un petit magazine, une hein, petite carte, en cadeau de Booster Yu-Gi-Oh Et le Sanctuary Antigo. Donc j'ai été jeter un petit coup d'œil un petit peu savoir le la cote des cartes. Alors je pensais qu'elle était très basse, mais en fait, c'est pas qu'elle est très basse, c'est que c'est des cartes qui sont très vieilles. Du coup, c'est pas la cote qui est basse, c'est l'état des cartes. En bon état, certaines cartes cotent quand même du 10-15€ 15 euros pour certaines. Mais c'est de l'italienne, donc à voir ce que ça va donner. Allez on s'ouvre seulement un booster, parce que j'aimerais garder l'autre en collection. Mais avant d'ouvrir, c'est magnifique, enfin, avant d'ouvrir un des deux, euh, bah on va regarder un petit peu le bouquin. Alors, le kit d'aventure, <rire> maîtrise l'âme du jeu <rire> numéro 10. Oh, oh, mais c'est moi, bon, ça fait un, un double poster. Mais oui, il y a un poster. Oh, classe bah, Du coup, euh, ça va jarter, quoi ça finit en poster, ce truc-là, c'est sympa. Salut, cher fan de Yu-Gi-Oh! Ok, c'est un édito. Ok, vraiment, c'est un truc à l'ancienne. On dirait une réédition d'un d'un vieux magazine. Oh, Cori le il Mais c'est trop d'art. C'est trop, trop d'art. Ah là, là, là, là, là, on, on voit un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Un deck hybride, il donne des... Oh, les decks bêtes cristallines mais c'est vraiment pas mal, un deck zombie, deck insecte. Après, c'est sûr, c'est pas euh, des trucs qui cotent extrêmement... Euh, c'est pas des... On va dire, quand je dis cotent, non, parce que là, il y a du Cyber Dragon, je vais pas cracher sur ce genre de deck, mais... Et ouais, c'est un petit maïs, c'est un pas de collection, ça emmerde un peu de retirer ce truc-là, pour utiliser un poster, mais... On va voir. Dites-moi dans les commentaires, je fais le poster ou pas. Ok. Le choix est quand on est lié, hein, Puisque faut que j'en choisisse un seul. Chaque booster, euh, bah, de toute façon, il y a 9 cartes. Du coup, ce que je vais faire, c'est euh... <rire> un truc complètement débile. <rire> de base, on s'en fout. c'est Marine qui va choisir gauche ou droite. Je suis droitier. Ok, donc le droite. Et l'autre, je le garde. Et ben, on espère qu'on va obtenir des bonnes cartes. Sinon, ben, c'est de la faute à Marvin. Ok. Wouah, ça sent le vieux. On <rire> a l'impression que c'est des vieux boosters qui ont été invendus. Et les cartes ont l'air un peu pliées. Alors, je crois que c'est de l'italien, Pas sûr que ce soit... Je sais pas. J'ai fait espagnol, mais comme ça se ressemble pas mal, je sais pas du tout. On va, on, je pense qu'on va, on va le savoir. J'allais dire, j'ai envie de l'ouvrir correctement. On va essayer de l'ouvrir correctement. Oh, oh, putain, mais ouais. Ça s'ouvre tranquille. Ça s'ouvre tranquille. Alors, mais what Bon, déjà, ça commence mal. J'ouvre, c'est à l'envers. Bon. Alors. Alors là, il va falloir lire le nom, le nom euh, en espagnol, ah, attendez, je vais faire la petite mise au point, ok, du coup on va essayer de lire le nom en espagnol, mais alors là, Apparition de Aswan, si, quand esta... Si, c'est sûr, ok, c'est de l'espagnol, ok, là c'est bon, là j'en connais, ok, je sais pas du tout c'est quoi en français son nom, Jucho del Desierto, Carta del Tampa, oh non, ça me fait délirer, c'est la première fois que j'ai des cartes étrangères, donc c'est vraiment drôle, ah Nino euh, Celle-là c'est ah, oui, des variées cartes première édition. Par contre elles sont dans un état, regardez, elles sont pas droites du tout, elles sont complètement un peu tordues. Mais c'est pas grave, c est, c est, on va dire c'est le petit plaisir du jour. Euh, donc Nino Absento del Cielo. Tapir del Desierto. Mais c'est des tapirs dans le désert, ouais. Volteo Volteo, ça, doit, ça veut dire quoi Volteo comme effet Ça doit être à mon avis effet flix, je pense. Oh, Energia Mileneria. Ok rare, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Luz del Conocimiento avec les deux anges, deux anges, je sais plus, anges de lumière. Oh la dame vampire! Dama vampiro. Je, je, je, je peux le croire qu'elle est en français, s elle s'appelle Dame vampire. Ok. Habitation d'un cantar. Et elle me parle cette carte. L'artwork me parle, alors je sais plus. Au moins je... bon, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire protecteur des tombeaux. Mais je crois pas, c'est un autre nom. Alors, j'aurais bien voulu vous traduire les faits. Le truc, c'est que, que le son d'espagnol, de elle date pas mal. Du coup, voilà, mais c'est des cartes qu'on connaît, qui sont vieilles et, et dont on a oublié l'existence. Et c'est rigolo parce qu'on voit quand même qu'il y, y a vachement de trucs avec le désert. Et euh, bah après, vous me direz, euh, ça s'appelle Sanctuario Antigo, le sanctuaire antique. Donc, euh, donc voilà. Bon, ben bah voilà, c'est ce qu'on a obtenu. Après, c'était pour le fun, ça se trouve dedans, dans l'autre il y a des trucs qui valent des milliards, mais il restera scellé. Faut bien que j'ai quelques trucs scellés, j'ai envie de le regarder c'est un vieux truc, donc c'est rigolo. Ah ouais Ça sent Ah oh, je me souviens de cette odeur Mais oui, ça sent les, les boosters. Mais ouais, ça sent les boosters de l'époque, tu vois, il y avait cette odeur quand tu étais gamin. Alors, je pense oui, que c'est le, le plastique. plastique. Ouais. C'est le plastique, ils ont dû changer la, la façon de faire le plastique. Ah mais je suis con, en plus c'est écrit en haut à droite, édition espagnole. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette ouverture. Celui-ci, il va aller dans la collection derrière. J'ai une autre armoire qui, qui va arriver prochainement parce que ben, elle déborde. Celle-ci déborde et j'ai acheté pas mal de trucs. Donc elle va être pas mal remplie. Et j'ai plus de place. Donc il va falloir que je trouve de la place. Et la place, je vais trouver, il ben, va y avoir plein de... Plein, plein, plein, plein, tout là, tout là, tout, là, tout, là. On est tout Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. Du millénium, je... il y a plein de youtubeurs qui le disent, mais c'est pas du plageos, je le dis jamais, donc pour une fois que je le dis, bah, bah, lâche le pouce bleu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé et surtout à vous abonner, c'est ça le plus important. Vas-y Marie, montre-leur comment faire ouais. un pouce. Voilà, donc si mon ouverture c'est de la merde et si tout était bien là-dedans, c'est à lui qu'il faut en vouloir. C'est lui qui a dit droite, c'est lui qui a dit droite, c'est a dit j'écris de la main droite, donc voilà. Allez, salut à tous.